Rendez-vous à la 23 e minute environ, hein, plus ou moins 10, 20 secondes, 23 e minute disais-je, de cette vidéo étude de cas pour une nouveauté. Et je te laisse en présence de Camille, dont l'homme a mystérieusement disparu. Faut-il s'inquiéter ou pas On va analyser ça ensemble. Donc, euh, pour la présentation, euh, j'ai 39 ans, j'habite euh, en région Occitanie, dans une ville de 40 000 habitants. Et euh, j'ai quitté un homme qu'on appellera Pierre il y a 15 jours. Euh, et alors j'ai commencé par la question. Je voulais savoir si c'était vraiment un problème relationnel que nous avions ou s'il s'agissait de ce que j'appellerais un dommage collatéral. Les femmes, du Le comprenez-vous, C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je ne suis pas dans la ligne de, dominante. Comment il s'appelle, oh, Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai dit je peux parler. Je l'ai rencontré euh, au mois de juin via un site de rencontre et il s'avère que je connais sa sœur depuis des années. Donc, euh, Donc forcément, il, il, il a des... Comment la oui, c'est exactement vies, des ça. <rire> c'est exactement ça. Donc, euh, du coup, il avait déjà entendu parler de moi indirectement et ce qui a peut-être facilité euh, la rencontre, qui a rendu les choses plus euh, plus plus à l'aise, plus confortable, on va dire. Et il s'est passé trois semaines euh, où il a été relativement avenant. Euh, avant euh, avant le premier bisou, voilà, et, et voyons, donc je vais essayé de faire dans le factuel, tu m'arrêtes s'il y a quelque chose qui, euh, qui cloche ou qui, euh... donc euh, le, le premier mois s'est très très bien passé, nous arrivions à nous voir quand même euh, une à deux fois par semaine, hein. Ensuite, il est parti euh, trois semaines en vacances avec sa petite fille et il s'est arrangé pendant ces trois semaines pour que euh, la petite aille dormir chez sa maman euh, pour me voir parce que trois semaines, ça lui faisait trop long. Euh, ensuite, il a repris euh, le travail euh, <coughs> après ses congés, mais gros, gros rythme de travail, c'est-à-dire 6h-20h tous les jours. Et euh, malgré tout... Euh, il demandait à me voir, donc j'allais chez lui les fins de journée, il me préparait un petit repas pour qu'on puisse passer un petit peu de temps ensemble. Il a commencé à devenir distant à partir du mois de septembre, en sachant qu'il travaille dans la même société depuis 25 ans, donc il n'a absolument rien connu d'autre professionnellement parlant, et qu'il y a eu un gros changement dans sa société, un changement de, de direction. Et euh, que ça fait ça faisait déjà plusieurs semaines que la comptable lui confiait que ça allait très très mal et qu'il ne restait pas forcément plus de six mois à la société à vivre. Donc je l'ai quitté une première fois en septembre parce que je comprenais. Non, en août. En août, je l'ai quitté une première fois. Donc on a discuté, on a mis les choses au clair. Moi, je le trouvais distant et euh, voilà. Donc ça a repris très très bien. Euh... Il n'y avait, avait rien à redire. Je l'ai requitté une autre fois en octobre parce que de nouveau, je comprenais pas sa distance, je n'arrivais pas à discuter avec lui. J'ai envoyé un message, il répondait le lendemain, j'essayais de l'appeler, euh, il décrochait pas. Moi, je pense pas être quelqu'un de très intrusive, hein, euh, j'appelais rarement plus de deux fois par semaine. Euh, et donc, de nouveau, nous en avons discuté en octobre, euh, c'est reparti très bien, et du jour au lendemain, euh, il a signé un document à son travail, donc euh, d un document destiné euh, à un mandataire. Donc, ce qui ne présage toujours rien de bon euh, pour, euh, pour la société. Et du jour au lendemain, il m'a quasiment euh, ignoré, euh, répondre un message sur deux, euh, ignorer les appels, ne pas s'excuser de, de ne pas répondre à mes appels, chose qu'il faisait précédemment. Et euh, voilà, donc du coup, j'ai pété un câble et, et je l'ai euh, quitté euh, par message. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai quelque chose à dire de plus. Ok, ben alors là, pour une fois, on ne pourra pas me reprocher d'avoir interrompu. Et donc, du coup, la question Non, est... absolument pas. <rire> donc, la question est, est-ce que euh, cette séparation est due à un pro... est -ce que aurait dû à un problème dans notre euh, relation ou à ce qui se passait euh, au sein de son entreprise qui aurait eu euh, une incidence euh, sur lui et qui aurait fait un changement d'attitude de lui à mon égard. Euh, bah selon moi, tu partitionnes vers des réponses possibles de façon erronée, et comme la partition est erronée, tu ne peux résoudre l'équation. La, la réalité, c'est qu'il n'y euh, a pas deux catégories de réponses étanches, une étant « ça n'a rien à voir avec l'entreprise », l'autre étant « ça a tout à voir avec l'entreprise », la réalité, c'est que probablement que le contexte de l'époque le, le, de pré-licenciement pré a créé un contexte où il était probablement un petit peu plus meurtri ou un petit peu plus en demande d'un geste, d'un sentiment ou du quelque chose qui était absent. Euh, mais de toute façon, euh, anyway, à la racine du mal, il y a toujours une seule chose qui est que le type ne te kiffait pas assez, le type ne t'appréciait pas assez, tu ne lui manquais pas assez, et puis, et puis voilà, ça a duré trois mois, euh, bon an, mal an, et puis c'est tout. Euh, c'est même pas vraiment une relation à ce stade-là, c'est un embryon. Oui. Alors si je peux apporter un élément supplémentaire, euh, en sachant que sa sœur fera de qui il est euh, très très proche, euh, n'a plus de nouvelles également de lui. Elle n'a plus de nouvelles de lui et les retours qu'elle a, c'est qu'il euh, ne va pas bien, quoi, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, je rebondis sur le fait qu'il attendait peut-être plus de présence de ma part ou plus de. Non, Mais comment non, non. tu peux donner plus à quelqu'un Sa soeur, jusqu'à preuve du contraire, est également une femme. En tout cas, je me permets de poser cette assumption. Et il a peut-être simplement pas envie de. Enfin, peut-être qu'il ne trouve pas chez vous euh, l'écho euh, suffisant à ce qu'il est en train de vivre. D'accord. À, à, titre, à titre personnel, par exemple, il m'est arrivé de mettre fin, je ne l'ai pas regretté par la suite, ou je ne dis pas que hein, je, je vais essayer d'être factuel et circonstancié, et surtout circonscrit, euh, il m'est arrivé de mettre fin à une relation qui me plaisait sur d'autres aspects, parce qu'en traversant une crise, une, une, on va dire un très mauvais, un très mauvais buzz médiatique, euh, il y a, a, a, a quelque temps, euh, elle était incapable de me donner un écho satisfaisant. Et, et ça m'a complètement, euh, pour, être, pour parler crûment, ça m'a complètement fait débander. C'est une hypothèse, je ne dis pas que c'est son cas, mais manifestement, que, ça soit, que, que le, la racine du mal soit plongée dans, dans son univers pro ou pas, dans tous les cas, il y a quelque chose chez toi qu'il n'a pas trouvé. D'accord. Donc, euh, à partir de là, bah, ça fait très mal à l'ego, mais il faut admettre que ce monsieur, ce, cet homme n'a pas trouvé chez toi, ni chez sa sœur, ce dont il avait besoin à ce moment-là. Bon, moi, la, le, le, la oui, coïncidence je que je vois, c'est que vous êtes deux femmes. Peut-être que tu vas me dire qu'également, il s'était des amis masculins, auquel cas, eh bien, on rejette cette hypothèse à la poubelle. Mais. Euh... On peut reprendre la conversation point par point, on peut la reprendre phrase par phrase. Il y a quelque chose qui n'a pas trop. Oui. Une, une, une difficulté, une crise ne change pas un, un homme. C'est comme l'alcool. L'alcool ne change pas les gens. L'alcool les montre accrus. Ça les éclaire d'une façon très crue, et ça, ça, ça, ça les désinhibe, c'est-à-dire que ça leur retire des couches de conventions sociales. D'accord. Les, les difficultés personnelles et slash, ou professionnelles ont un peu la même fonction, ou plutôt le même effet. C'est-à-dire que quand tu es gavé par quelque chose qui te dépasse et qui menace soit ton intégrité physique comme un problème de santé, soit ton intégrité économique comme une péripétie professionnelle, je n'ai pas dit une péripathéticienne, j'ai dit une, péri une péripétie professionnelle, <rire> eh bien, tout à coup, tu n'en as plus rien à foutre d'être poli. Tu n'en as plus rien à foutre d'être oui, poli, d'être peu... bienveillant, et tu te permets de ghoster ou de disparaître. Peut-être oui, que. Oui, derrière... ça me semblait quand même. Pe Peut-être peut que, tout, sim peut que peut tout simplement que les moments. Euh, peut-être t'es-tu montré égocentré dans les moments euh, soi-disant privilégiés que vous passiez euh, soi-disant ensemble euh, quand il te faisait la popote ce qui est d'ailleurs pas très logique parce que si c'est lui qui allait mal c'était à toi de faire la popote je n'ai pas dit que c'est toujours aux femmes de faire la popote j'ai dit qu'en l'occurrence ça me paraissait plus pertinent que ce soit le contraire le mec s'est peut-être senti tout seul tu sais il n'y a rien de pire que de se sentir seul accompagné oui mais je comprends mais en même temps c'est lui qui proposait quoi. Vu, vu le nombre d'heures qu'il faisait euh, J'allais pas le faire venir chez moi pour euh, lui faire à manger. Enfin, moi, ça me dérangeait pas, mais euh, il était trop fatigué. J'arrivais à 21h, à 23h, il tombait de sommeil. Et je lui disais, mais euh, euh, t'es sûr que tu veux pas décaler Tu veux pas Non, non, j'ai envie de te voir. Euh, euh, voilà, il profitait de sa pause de repas euh, vite fait pour aller chercher euh, quelque chose de bon à manger. C'est lui qui oui, tenait absolument à, à me ça, faire à manger. C'est ça, ça qui est d'autant plus dommage. C'est que tu n'as pas quelqu'un qui t'a évité. Il n'y a rien de pire, parce que, que c'est vraiment, c'est l'abandon en fait, c'est-à-dire que tu as quelqu'un qui t'a recherché activement et euh, qui s'est détaché au fil du temps et c'est horrible pour l'ego. Mais ce n'est pas au fil du temps, c'est tout d'un coup, c'est vraiment euh, du jour au lendemain et puis est impossible d'avoir une quelconque discussion. Alors, attends, du jour au lendemain, rappelle-moi euh... rappelle alors, quel était l'événement marquant juste avant euh, juste avant, c'est qu'il a signé ce document au travail euh, pour un mandataire. Ce qui correspond, qui, ce qui concrètement correspond à... à quoi Alors, Ce qui correspond euh, au fait que euh, si l'entreprise ferme, ou pour les licenciements économiques, ce qui, euh, ce qui permet au mandataire de savoir depuis combien de temps la personne euh, est, en, est embauchée, euh, son poste, ses, son ancienneté, etc. Ça ne peut, ça peut, ça. Ça peut pas être ça. Ça ne peut pas être uniquement ça. En fait... Alors le, pour euh, être plus factuel... Quand, quand l'environnement... Bah J'essaie de l'être, je fais de mon mieux. Euh, quand l'environnement se contraint, comme dirait Jean Covici. Quand l'environnement se contraint. C'est-à-dire quand euh, les cornes d'abondance sont taries et quand euh, le robinet euh, économique va se tarir, ou quand euh, le partenaire nous trompe, quand l'environnement se tend et se contraint. Il y a deux solutions. Soit on se met en situation d'ultra-empathie, on devient une espèce de papier buvard extrêmement perméable aux émotions des autres, et donc on est en recherche d'altérité. Ça va correspondre à certains types de caractères, plus globalement aux femmes on va dire, mais pas uniquement je ne, je ne suis pas binaire, je ne suis pas simpliste je ne dis pas que ce sont toutes les femmes je dis que ça va correspondre à un environnement plutôt féminin ou tu as la solution contraire, donc c'est plus le buvard et, et l'altérité euh, c'est la solution de dire euh, personne ne me comprend personne en ce moment ne m'apporte ce dont j'ai besoin donc euh, à ce stade autant être tout seul quoi. et ce sont des caractères opposés qu'une même personne ne peut embrasser en même temps par contre elle peut les embrasser à des, oui. stades, à des stades séquentiels de sa vie on peut être un papier buvard à 30 ans et un solitaire à 50 ou vice versa le, le vice versa étant plus rare en général ça se passe dans ce sens là on va de gauche à droite mais euh, euh, en l'occurrence il n'y a, a, a que deux grandes hypothèses à formuler Soit ce monsieur était un papier buvard, et c'est dit pendant un certain temps que Camille, Camille pseudo, que Camille oui. avait de quoi, euh, avait de quoi nourrir le buvard et avait de quoi lui fournir euh, la, la, la, la conversation, l'attention à la prof, attention et l'attention, elle a euh, espace tension oui. sexuelle. Euh, dont il avait besoin pour que ce moment soit un petit peu moins désagréable qu'il n'est auquel cas bah, c'était vrai au début puis à un moment euh, t'as pas donné un truc qu'il fallait donner euh, euh, soit euh, hypothèse contraire en fait tu y es pas pour grand chose euh, simplement le mec il a décidé que euh, bah, basta c'est too much on, on, on attend que on attend que la, que la roue tourne du côté euh, professionnel, et puis on, réa on réapparaîtra peut-être l'année suivante. Ça m'est arrivé. Je l'ai subi moi avec une, euh, avec, avec une italienne en arrivant, en arrivant, en arrivant à Rome. Euh, une très jolie rousse italienne qui me plaisait beaucoup et qui tout à coup a perdu sa mère euh, dont elle était très très proche. Et ben, euh, j'ai essayé de maintenir la bonne distance, c'est-à-dire que je l'ai laissé euh, traverser cette épreuve. Je lui ai offert des fleurs de circonstance et puis je, je lui ai dit que bien sûr, je comprenais qu'elle que, qu prenne quelques, quelques, quelques, quelques jours, quelques semaines pour elle. Puis le problème, c'est qu'elle a pris un an. Elle a pris un an, elle est réapparue un an après oui. comme une fleur. Un an après et puis euh, oui mais... elle n'est pas, euh, pas restée vêtue de noir pendant un an, elle a eu un autre copain, etc. Et puis ça, c'était il, il, il, il y a trois ans. Ouais, c'était à trois ans et demi. Et puis maintenant, on est plus de quatre ans après, après, après le début. Enfin, on est, même, on est même quasiment cinq ans après cette histoire. Et maintenant, tous les lundis soirs, elle euh, vient boire un verre de vin chez moi et essaie de me convaincre de lui faire un gosse. Bah oui, cocotte. Mais moi, il y a cinq... Moi, y a cinq euh, je l'ai raconté sur Twitter ou sur euh, Facebook récemment d'ailleurs. Il faut suivre... Euh, l'ensemble de mes réseaux sociaux et asociaux, j'en profite pour le dire. Je profite un petit peu de toi, tu vois, moi, moi également. Euh, donc, euh, <rire> donc à un moment, euh, bah, y a des, chacun a ses attitudes par rapport aux, aux épreuves qu'il traverse, mais tout n'est pas rattrapable. Moi, quand elle est revenue comme une fleur un an après, je lui dis, tu es bien gentil, mais enfin, euh, faudra, faudra, euh, moi vivant, ça ne reprendra pas. T'y volais votre propos, à l'époque. Je t'appréciais trop à l'époque pour te pardonner d'avoir disparu un an. Donc, oui, mais ça a été. Pardon. Non, non, je t'en prie. Euh, ça a été verbalisé. Je veux dire, tu, tu as compris le, le contexte, quoi. C'était, c'était un. Bah, le, compris, compris, euh... Là, je comprends. Le... J'ai compris, euh, d'abord, c'est jamais l'intéressé qui t'explique. Tu, tu ne peux comprendre qu'a posteriori, en essayant d'avoir un cerveau pas trop mal formé sur ces sujets, c'est-à-dire en sachant raisonner en logique H et en logique F, en se mettant à la place de l'autre tout en restant à la sienne. Donc, j'ai plus ou moins plus ou moins compris. Ce que j'ai bien compris maintenant, c'est qu'elle avait décidé que j'étais un, un, un géniteur idéal et qu'il fallait, euh, euh, fallait absolument me faire boire du vin tous les lundis soirs euh, pour que dans un moment d'égarement... Euh, <rire> dans un moment d'égarement euh, on fasse ce qu'il faut pour que je devienne papa euh, ce qui ne va pas se passer mais bon il n'empêche qu'à la base tout est parti de sa stratégie qui a consisté à disparaître pendant un an oui c'est ou pas, ah, pas très classe mais bon oui mais euh, c'est la classe euh, encore une fois là, là, on est responsable que de la sienne, hein, celle des autres on a beau essayer de choisir bien euh, on a, on, a on a toujours des surprises. Puis, ce n'est pas la chose la moins classe qu'on m'ait faite. Moi, également, j'ai dû parfois être belle. Ça, oui, c'est sûr. Les Donc, dans tous les cas, dans tous les cas euh, que t'es fauté ou pas, qu'il manque quelque chose ou pas, euh, bah, à un moment, euh, il va falloir digérer et avancer, euh, mon petit chat. Oui, que en fait, ce que j'avais besoin, c'était juste de comprendre ce qui s'était passé, même je pas, si j'essayais d'être le d'être le On peut résoudre une équation, euh, on, on peut résoudre un ensemble d'équations quand il n'y a pas plus d'inconnus que d'équations. D'accord Oui. Enfin, je ne sais pas si tu as fait science à l'école, apparemment, à ton silence, je devine que non. Si tu as deux ah équations... Ah non, non, moi je pas une mathèse, hein, donc... Non, <rire> bon, bah, tu vois, je, on l'a deviné au silence d'incompréhension que tu as laissé euh, quand j'ai dit ça. Non, mais parce que euh, je t'écoute en même temps. Euh, bah, J'espère je je, hein. bien que tu m'écoutes. Si tu payais pour pas écouter, ce serait quand même très grave. Euh, je, je, on, quand tu as un système de trois équations, tu peux découvrir au maximum trois inconnus. Ou deux, ou une, et au maximum trois. Euh, là, tu n'as qu'une équation, c'est-à-dire l'histoire Camille-Pierre qui sur je ne sais quelle app il euh, y, y a six mois, qui, deviennent, euh, qui dorment l'un chez l'autre euh, pendant trois mois, on n'a on a, on qu'un qu contexte, on n'a qu'une équation, tu vois. Et il y a trop d'inconnus. Les inconnus, c'est son intérêt initial, son secret agenda, c'est-à-dire sa feuille de route. La réalité... On a le même. T'en sais rien, tu ne le connais pas, ce type. Et en plus, tu l'as connu dans un contexte un peu, un peu biaisé. La réalité de son... De son... La, ré la réalité de ce qu'il est en train de traverser. Ce qu'il attendait d'une personne à ce moment-là. Euh, euh, ses autres options, meilleures solutions de rechange. Quelles autres femmes il avait dans sa vie à ce moment-là, qui pensait-il… Tout ça, c'est beaucoup trop d'inconnus par rapport au nombre d'équations. Donc, même moi, je, n je ne peux pas euh, le problème. D'accord. D'accord. Mais bon, ça on, peut, déjà, on peut résoudre quelque, quelque chose qui s'étale sur plusieurs années ou on peut résoudre quelque chose qui contient plusieurs histoires en parallèle quand on ne se pose qu'une seule question. Ou en tout cas, moins de questions qu'on a d'éléments ou d'histoire. Là, on a une petite historiette très simple qui part d'une application de rencontre et qui se finit en dînette et en nuitée à 23h avec une petite cuillère au réveil et puis merci, merci à la prochaine fois. Ça, c'est une seule histoire, c'est une seule équation, et on a 12 inconnus dedans. C'est trop, on ne peut pas. Oui, je comprends. Donc, dans le meilleur des cas, enfin, façon de parler, euh, il, revient, il, il se repointera dans un an quand ça ira mieux. Ton enjeu à toi maintenant, c'est de ne pas de ne pas cristalliser, hein, de ne pas congeler dans la glace ton niveau d'intérêt, et de ne pas gâcher toutes tes hypothétiques rencontres plus intéressantes, parce que euh, monsieur t'a congelé et te laisse comme ça en plan. Il n'y a rien de pire. Ah oui, a, non, mais ce n'est pas mon il y a intention, rien de pire On ne va pas que passer que à côté de notre... Être vie. Indisponible on disponible parce qu'on pense à quelqu'un avec qui on a une histoire avortée. C'est terrible. déjà que F n'a pas un grand discernement à la base, si en plus de ne pas avoir de discernement, vous êtes indisponible parce que vous pensez à un type qui vous a baisé pendant trois mois euh, en 2016, euh, ça va rendre le système assez compliqué et assez tendu à la fin. Laisse tomber, bon, il n'est pas dispo, il n'est pas dispo, il y a trop de questions, il y a trop d'inconnus, tu ne sauras jamais, au, au mieux tu sauras parce qu'il va se repointer dans un an ou un an et demi, euh, on verra à ce moment-là. En attendant, Alors, toi à garder pardon. Tes, tes écoutilles ouvertes. Quand je l'ai quitté en plus par message, il me dit « je ne sais pas ce que je veux ». Alors, je n'ai jamais su interpréter cette phrase parce que ça veut tout dire et n'importe quoi. Ça, bah ça c'est généralement une gifle en fait. Euh, je ne sais pas ce que je veux, j'ai cru un, un instant que tu, que tu incarnerais ce que je voulais, mais en réalité, tu ne l'es pas ». Oui, donc c'est, je suis une déception quelque part pour lui. Je sais pas pas. Comment, je sais pas trop comment adoucir, <rire> adoucir la réponse. Mais non, mais tu euh, peux y aller franco, je hein, Je vais pas. <rire> euh, je vais frustrer un certain nombre d'entre vous à ce moment-là, donc vous allez me haïr à distance, m'envoyer des mauvais sorts. Mais écoutez, euh, ce sera ainsi. Euh, la, le quart d'heure suivant de cette étude de cas est réservé au VIP. Voilà, vous vous êtes les gratuits, vous avez eu droit à une vingtaine, euh, trentaine de minutes, je ne sais pas comment ça fera, combien de temps ça représentera, une fois monté, euh, en tout cas, euh, désormais, les VIP seront encore plus chouchoutés, et ils bénéficieront, ça ne sera pas systématique, mais fréquemment, de, de, ils avaient déjà des contenus supplémentaires, là, ils auront les minutes supplémentaires de contenus qui seront tronqués sur, euh, sur, sur, sur une vingtaine de minutes, là, en l'occurrence, un quart d'heure, vous attendre si vous faites partie de mon petit élevage, le chaton de combat, very important, amnafluence.com euh, slash VIP, amnafluence.com slash VIP, c'est l'endroit où vous découvrez cette offre d'abonnement permettant d'un accès exclusif à mes différents contenus et des réductions toute l'année et des séminaires et une plateforme de chat et des articles en plus et des partages et un cadeau mensuel d'arrivée. Je vous laisse découvrir celui de ce mois-ci. Il est particulièrement croustillant. Tout ça sur influence.com/vip. C'est marrant quand je plisse les yeux avec cette lumière de merde. J'ai l'air d'un chinois. Mmh. Fourbe et, et ville. En mmh. s'agit de le pompon. Pas trop posé, pas trop posé, pas trop posé. Naturel, naturel, naturel. Troposé, trop posé, trop posé, sois plus it naturel, trop posé, un peu plus naturel, un peu plus